Salut Dédé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui on est sur un traitement de fourmis, charpentière Donc on est sur la toiture Donc il y a plusieurs arrivées de fourmis Donc je vous montrerai tout à l'heure, là je vais quand même vérifier la, la toiture J'ai repéré d'où ça montait Donc les montées on va traiter avec, oh, des Dédé les montées on va traiter avec un produit liquide et sous la toiture on va traiter avec de la poudre. Donc je sais que là, ici, il y a une arrivée là qui monte. Une arrivée à peu près au niveau de l'échelle. Il y a une arrivée là-bas. Et après, il y a une arrivée au niveau d'ici du coin. Donc là, je vais lever quelques tuiles et voir si on trouve des nids euh, ben, sous la toiture. Allez, à de suite. Oh, oh. Bon allez, allez, allez. j'ai repéré les endroits, vous allez voir ça, tous les endroits où je vais traiter, j'ai détuelé. Vous voyez tous ces petits recoins là, ici à côté de la brique, c'est des endroits où ils adorent aller. Donc là ils arriveraient de là, on les voit pas trop, on peut pas trop filmer, parce que c'est vraiment sous le bois qu'ils sont. Donc on va envoyer de la poudre tout le long. être pareil ici. Vous voyez le petit muret, ça remonte par là, ça tourne ici et ça pose sous les tuiles. Donc là, je peux pas détuler c'est là parce qu'ils sont collés, donc je vais envoyer la poudre par-dessous. Donc après, on a détulé à notre endroit, ici, et un endroit où j'ai repéré des fourmis parce qu'à ce niveau-là, il y a une poutre. Et elle voit des copeaux tomber dans la maison, donc je vous montrerai ça en vidéo. Donc on va traiter par là, qui va descendre jusqu'en bas. Et on va traiter ici. Et là, on voit vraiment bien le passage de fourmis. Donc là, on est plutôt sur un nid. Et en fait, ça descend à la cloison. Et ça fait tomber des petits copeaux un peu partout. Et si on regarde bien... Donc là aussi on va mettre un peu de traitement, un peu de poudre Et si on regarde bien, ben les fourmis on les voit là En train de monter et descendre, ils descendent jusqu'à la terrasse Et si on regarde là, c'est exactement pareil là, je vais envoyer la poudre et après je vais vous montrer sur les terrasses. Bon, là je vais regonfler la poudreuse Regardez a mon petit instrument très pratique sur chantier mais très bruyant. On va voir comment ça sort. Bon voilà, là on est sur un nid. J'ai levé une tuile pour avoir quelques fourmis avec des œufs. Regardez-moi ça. Je vais pouvoir montrer ça au client. Voilà. Et en fait, ici, vous voyez la grosse poutre, c'est ce qui donne dans le logement. Et à cause de ça, ben se retrouve avec des fourmis un peu partout. C'est la source principale de la maison. Alors c'est quand même de traiter des fourmis, mais là, ça devient nécessaire. Donc cette poudre, ils vont la ramasser et la ramener dans son lit. Donc automatiquement, ça va éliminer toute la colonie comme ça. Voilà, j'en vois bien au fond.